Talent a voulu vraiment s'associer à Viva Technologie car c'est un salon qui est important pour les technologies qui sont le cœur de notre métier. C'est un salon qui est important pour la France aussi. Et on est extrêmement fiers d'être là. Il se passe quelque chose à Paris. Le talent a bien compris qu'il fallait absolument opérer avec les startups, de les accueillir, de les suivre, parfois d'investir dedans. Au sein des startups, on est très agile, on sait mener de nouveaux projets. Ce qu'on sait parfois un peu moins faire, c'est comprendre comment fonctionne un grand groupe, quels sont les leviers qu'il faut activer pour débloquer certains projets également. Et c'est ça qu'on attend de notre collaboration avec un groupe comme Talent. On a la chance d'avoir un contact très, très privilégié avec Talent. Nous, on est une start-up, on est purement éditeur. Et aujourd'hui, Talent euh, se positionne en tant que partenaire intégrateur euh, avec toute son expertise sur l'implémentation sur des projets Big Data. On a une envie commune, c'est de rencontrer des clients. Des clients qui auront des problématiques euh, sur lesquelles nous, on a une solution. Et Talent a les ressources pour aider à mettre en œuvre ces solutions et les mettre en place. Et surtout, Merci Talent mais... Merci Talent Aujourd'hui, quand je vois le nombre de visiteurs qui se sont intéressés à toutes nos startups, je pense qu'on est dans le bon chemin. Donc, travailler sur le data et sur la transformation. En fait, on travaille sur la transformation des grandes entreprises par le levier technologique lié à la data. Et le big data, l'intelligence artificielle, l'IoT et la blockchain. Oui, nous souhaitons clairement que Talent devienne leader sur ces sujets. Qu'elle se développe en France qu'elle crée des emplois en France et puis euh, voilà, je veux la, la féliciter pour euh, son ingéniosité, sa créativité. C'est cette euh, imagination française et cette créativité française qui vont nous faire gagner. Je me souviens des discussions que j'ai pu avoir avec euh, Mehdi par le passé où nous nous sommes dit que euh, l'entreprise avait les moyens de devenir très très grande. Et Mehdi sait bien que BPI France est là pour l'accompagner dans cette aventure. Il peut le faire, il va le faire. Il y a plein de choses à dire sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de startups qui sont là aujourd'hui, qui font des trucs géniaux. Donc moi je suis venu passer des idées sur ce qui se passe sur ce sujet, parler d'éthique, parler d'entraînement des machines, parler du futur des assistants intelligents, etc. On a aussi tenu à être présent car on l'a pris comme un projet d'entreprise. Tous les collaborateurs talents se sont focalisés pour produire du contenu, pour produire des conférences, pour faire des pitchs pour les équipes. C'est une, une expérience humaine, un projet formidable qui a, qui a fédéré beaucoup de monde. En fait, on a eu une véritable petite ruche. L'illustration parfaite aussi de notre investissement dans l'intelligence collective. C'est un salon qu'on a organisé à plusieurs. On s'est mis vraiment en mode équipe. Un très bel événement avec beaucoup de rencontres, une variété de visiteurs extrêmement riches, à la fois des investisseurs, des innovateurs, des candidats, des startups. Et je crois aussi de très beaux jours pour nos collaborateurs. And